Salut mes poupées, j'espère que vous allez bien, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, ça fait un bon moment que je n'ai pas filmé, euh, le ramadan était trop difficile, j'espère que vous avez passé un bon ramadan et que vous avez aussi euh, passé un, une très bonne fête de l'Erid, El Kou avec du retard. Mais bon, je vous ai souhaité ça sur, euh, sur Instagram. Si vous me suivez, vous savez aussi que mes parents sont chez moi. Ils ont passé le ramadan chez nous. Et euh, ils vont rester encore quelques semaines. Donc j'essaie de profiter au maximum de leur présence. Mais aujourd'hui j'étais en train de regarder les vieilles photos Et je suis tombée sur une, sur une photo qui m'a donné de vous filmer euh, m'a donné l'envie de vous filmer cette vidéo aujourd'hui Je vais vous montrer comment je mettais mon hijab il y a 10 ans Puisque j'ai mis à peu près 10 ans Puisque j'ai mis mon hijab en 2010 Je l'ai porté en 2010 Donc euh, sans trop tarder on commence tout de suite Je précise que la vidéo va être en arabe et en français en même temps J'ai pas envie de découper euh, pendant le montage Voilà parce que moi généralement quand je quand je rigole, parce que c'est rare déjà que je rigole sur mes vidéos et quand je rigole, j'ai euh, voilà, pas envie d'en faire trop j'ai envie de parler le plus naturellement possible donc euh, voilà, je vais essayer de parler euh, le dialecte algérien ainsi que le français Voilà, comme ça tout le monde peut comprendre cette vidéo, fait le montage que j'ai la dire français en même temps mais j'allais comprendre et quand j'ai dit cette vidéo que ma dire, j'allais dire mais j'ai le bonnet. Alors, première des choses, c'est le bonnet, le sohijeb. Alors, à l'époque, voilà, j'ai toujours mis un la so euh, de Il n'y a pas c'est me la pile. Il n'y le bonnet me la le bonnet me je le mettais à ce niveau-là, mais les bonnets, ils n'étaient pas comme ça. C'était des bonnets que nouait derrière la tête, donc ça avait cette forme. ou ana Ouais. Euh, جا... حت... Vraiment. bon, je vais vous la marque et je vais vous montrer Je la marque. Je vais vous montrer la marque. Je Je vous la Je Je j'ai toujours mis des, des châles rectangulaires, donc j'ai jamais, presque jamais mis des, des, des écharpes carrées, j'aime pas. Et puis, donc je mettais un côté court et un côté long Donc, il m'a a un le de choses. Je vais vous dire que je suis en train de vous que je suis en train de c'est dire que à l'époque en train de y avait que je suis en train de que des suis en de vous de voilà, on n'avait pas trop le choix. Donc le pashmina, il est apparu après. Pas à ce moment-là. En plus, il y avait des pashmina qui étaient super gros. Oh, punaise, c'était euh, de l'abus. Donc moi, je mettais ça. Je descendais bien ça comme il faut. Voilà. On voit que la moitié de mon visage. Et encore, hein, vous allez voir la suite. Euh, mais écoute, je ne les couleurs unies. Donc je ne mettais pas les couleurs unies. Il euh, n'y en avait pas. C'était toujours des motifs, des couleurs des fleurs, des je sais pas quoi c'était des, des tissus imprimés et donc je prenais mon hijab je le descendais bien comme ça comme ça comme ça et je le serrais ici et là je faisais une petite, euh, une petite maisonlette comme ça comme ça comme ça comme ça bonnet jamais. le Donc voilà, moi, donc je sécurise comme ça. Et j'ai toujours mis l'épingle à nourrice, ou je sais pas comment on appelle ça. J'ai toujours mis de ce côté-là. Je n'ai ja jamais réussi à le mettre de l'intérieur. Je sais pas, j'avais des copines qui étaient voilées, qui mettaient de l'intérieur tranquille pour pas avoir de traces. Mais moi, j'avais un un problème, je ne pouvais pas. En tout cas une patate géante, du cheval, du lac qui m'a rac. Donc je fais ça, voilà, je serre. Et je fais encore un deuxième tour. Ah ou deuxième heures, genre, je ferme le mannequin quand je fais ça avec ce que là. Et là, je vais le monter ici. Voilà, qui m'a Voilà, je monte. Et je prenais une épingle. Voilà. Les épingles, c'est toujours les mêmes. Moi, je suis pas très couleur. Je prends une épingle. Je fais ça. Vous voyez, je me suis Je me suis Je me suis raccourci. Je me suis raccourci. Je suis Je suis Je me Je suis l'époque Je Je suis Je Je nous Je mets bougies, je mets les parce que le tissu, le tissu glissait tellement qu'il fallait mettre une tonne d'épingles. Moi, je mettais ça, je mettais ça. Non, je vous jure, hein. Si vous voulez, je vous montre la photo après, hein. De là, qui m'arrache? Le top, ça à la classe des classes. Qui dit ça مش نشوفه فيه, فيه, فيه. قولوا لي رايكم واش نشد في الحجاب تا أكتوبر واللي نبدي له نولي الحجاب تا القديم تاع عشر سنين اللي فاتت. donc voilà mes chéris c'était il a ans je portais de il faut l'imaginer aussi avec le make-up y a dix ans c'était pas du tout la même chose euh. Quand eu, on a, peu, on a, on a <laughs> dit que nous avons un hégep, nous avons un hégep, nous avons un hégep. Écoute, le hégep est un hégep qui est un hégep. Wallah, moi je suis un hégep. Je suis un hégep avec qui je te souhaite. Je suis un hégep. Je n'y crois pas. Je mettais mon hijab comme ça. Wallah, c'est de l'abus. Je ne sais pas. Euh... Je ne sais pas si c'était la mode ou pas. Je ne voyais pas beaucoup de filles qui portaient comme moi. Mais moi, je tenais vraiment à le monter ici. Et c'était difficile aussi de manger dehors avec. Parce que chaque fois ça tombait et je remontais. Je passais mon temps à remonter. Et euh, la trace du fond de teint me l'aiguille comme ça. Il y avait tout le, tout le temps à l'intérieur la trace du fond de teint. C'est juste incroyable. Et je me sentais bien. Je sortais avec. Je l'ai porté comme ça pendant des années. Oh la est belle ça. Bon, je ne voilà que dans 10 ans, peut-être que dans 10 ans, je vais rigoler de mon hijab actuel que je porte actuellement. Euh, la manière dont je le porte actuellement, je ne sais pas. Est -ce que vous je ne sais pas. Le prochain Dinah Hijab, tiens-y. Moi, je veux les hijab des capes potables. Allez, Ya. Gululi wash alikum, je t'arrive pas, c'est Gululi intu ma qui fait que tous les pseaux me créent. Diro, partage ma YF Instagram, ça se jetteiro. Dérouler marquage, je sur les photos et partagez ton hijab. Les photos de taqom ta hijab, mon archeosneak, toutes les pseudo. Dérouler marquage, je fais Instagram, taqo chouia. Moi, une vidéo ta allium qu'un trif drif, bêche d'aqo, c'est tout. Donc euh, la vidéo d'aujourd'hui, c'était vraiment rapide juste pour euh, vous montrer mon hijab il y a 10 ans. Si vous voulez voir mon make-up d'il y a 10 ans, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis si vous voulez partager avec moi des photos de votre hijab il y a 10 ans comment vous le portiez, euh, montrez-le-moi sur Instagram, n'hésitez pas à me marquer euh, sur votre story ou sur, sur votre post, comme ça ça nous permettra de rigoler un petit peu mais voilà, c'était mon hijab il y a 10 ans euh, S'il y a des filles qui veulent l'adopter comme ça dites-le-moi en commentaire aussi, je serai ravie de le savoir euh, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu et ça m'a permis de de vous voir, de vous parler un petit peu. Et puis il y a plein de vidéos qui arrivent dans la semaine, Charla. Elmo aime le fenêtre. C'est malicieux, Zef. Moi, tu sauches. Tu cherches sur le canal. Zef, les vidéos que je viens de faire. Oh, je viens de faire. Hier, 21h30, Camille m'a appelé. Juste le temps de faire le montage. Je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt. ciao. ciao.